Zombies, Salut c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 8 ou 9, je ne sais plus, de Detroit Bicom Humain. Euh, donc dans l'épisode précédent, on a pu voir que Marcus commençait à déclencher la rébellion euh, contre les humains. On a pu voir que Cara rencontrait quelques soucis encore une fois. Mais bon, elle s'en sort. Elle va donc rejoindre la frontière. Et euh, on a pu voir que le conciliateur est sur la piste de Marcus. Donc, ben, on va voir ce qui va se passer maintenant. Comme je vous avais dit, plus on va avancer, plus ça bouge. Et franchement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez changer les réponses que vous donnez. Vous n'aurez pas le même jeu. Donc, écoutez, c'est parti pour la suite des événements. Go Toujours le petit temps de téléchargement donc euh, comme je vous le disais euh, bah, tout simplement vous n'aurez peut-être pas le même jeu que moi dans ma première partie euh, automatiquement je n'ai pas mis les mêmes réponses que je mets avec vous donc je n'ai pas je n'ai pas eu la même fin mais bon ça reste à vous de voir on se retrouve donc avec marcus toutes les chaînes diffusent notre message les humains savent maintenant c'était une erreur d'essayer de, de leur parler. ils négocieront jamais avec des esclaves on aurait dû leur montrer qu'on était prêt à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Mais qu'est-ce que ça change C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, viens esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors, je Ça suffit Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Il y a cinq magasins cyber à détour. Nous nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater un système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin. Pas de violence. On hiver les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Alors, trouver un magasin Cyberlife... Je dans les environs. On tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront la dans en 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend On va fouiller la place pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'adventure du magasin plus tard, une chose après l'autre. Ok, maintenant on fait quoi? Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Nous sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour Qu'est-ce qu'on attend bien tous les deux Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les cieux. J'ai repris ma liberté, et je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec Je toi. Te prêt, Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je Je avec te Voyez un message, je suis us. No. terroristes coordonnés. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins Cyberlife finalisés. Une enquête a été ouverte. Deux policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les deux officiers ont été abattus avec leurs propres armes de la situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme sommes Nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain. Wow Bon, moi personnellement, dans ma partie, je n'avais pas eu certaines des scènes. Donc, je les ai découvertes avec vous. Ben, C'est chaud, hein, ça commence à boum boum à bouger. Euh, donc, on va continuer. Alors, je ne sais pas si ce sera le conciliateur qu'on va retrouver ou si ce sera Cara. C'est la surprise. On y go. Le conciliateur. Maintenant Chris faisait une patrouille hier, soir. il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Il a été abattu de sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis trois mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive Je ne connaissais pas bien la Miller, mais... Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais. Je suis désolé, lieutenant. Karski a quitté Cyberlife il y a dix ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test Turing. Et c'est le fondateur de Life. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour. Euh... Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah. Je vous en prie, faites comme chez vous. Il une affaire juteuse, on dirait. donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor Qu'est-ce que ça te fait Kansky est l'un des plus grands génies du XXIe siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon Créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. va vous recevoir. Monsieur Kamsky Un instant, je vous prie. Tu as pour vous, lieutenant. Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberdalf il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. L'ironique de cela. Il semblerait que le programme des défiants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sur les virus se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor, Dans quel camp es-tu Ça ne me concerne pas, M. Katski. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi, que désires-tu réellement Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé, je que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables de bâtir. J'appelle ça le test de Kamski. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse et la beauté éternelle. qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement Un morceau de plastique qui imite les humains Ou un être vivant doté d'une âme Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu voilà. repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens Connor, on y va. Désolé de Qu'est-ce qui est le qu plus de important Connor Ton enquête non. ou la vie de cet androïde Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante. Ou un être vivant. Doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor Non Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir où se trouve Jéricho. Jéricho. L'endroit où les androïdes sont libres. Le refuge des déviants qui ont défié leur créateur. Ils se transmettent un extrait de code entre eux pour connaître l'emplacement de ce sanctuaire. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple Ou te rebeller contre tes créateurs Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps Ah, au fait. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. T'as vu des que merde Ce n'était pas une fille, non. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Tu as des fleurs contre sa tombe et tu lui as explosé la chérie J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai si ne balanera pas. Tu ressens jamais à rien! Une machine, c'est tout ce que t'es! Y'a rien qu'une putain de machine! Bien sûr que je suis une machine, maintenant. Vous m'avez pris pourquoi? Je croyais que Je croyais. Qu Eh bien ça a bougé là aussi. Eh bien on va se retrouver avec Cara et après on en restera là comme d'habitude. On fait les trois. Et puis Marcus, donc là on vient de faire le conciliateur. Et on va faire Cara et on en restera là pour cet épisode. On verra dans le suivant. Ça commence vraiment à bouger et on sent la fin du jeu. Qu'est-ce qui va se passer Comment on va virer le conciliateur Est-ce qu'il va se ranger du côté des, des humanoïdes Ou bien rester froid à tout ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer pour Marcus qu'est-ce qui va se passer pour Cara on verra ça dans le prochain épisode déjà on va voir ce qui se passe avec Cara pour le moment on y go ah ben on se retrouve avec Marcus Cara n'est pas là excusez. à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois. Très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous parlés. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant Je ne veux pas en parler. North, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. On a tous des choses qu'on veut oublier, mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup j'ai réalisé que je ne pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà tu sais tout. si j'étais là avec toi. Nors Enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Message trop. Tu, tu es libre. pour convertir plus Android. à leur obéir. Tu es là. Essaye de voir si on n'en a pas oublié. plus d'androïdes et il y en a d'autres alors je vais pas traverser moi j'en vois pas plus j'ai goûté que nous sommes des êtres ne choisis pas la violence. Suivez-moi je vous cache pas que je n'avais pas non plus eu cette femme ni tout ce qui s'est passé d'accord donc je découvre autant là dans cette partie autant avec vous je découvre euh, bah les autres solutions les autres femmes possibles à chaque fois et là waouh wow, c'était du chaud dans ma partie à moi j'avais décidé à la bourre hein. j'avais pas cherché autrement donc là avec vous j'ai testé pacifique donc, ce pas du tout la même chose. Et je vous avoue que j'ai bien galéré à devoir, pendant les combats, là, A, B, A, B, B, B, A, B, A, B, A, B, voilà. Bon, je me suis pris quelques coups dans la figure, mais bon, Marcus, ça va, n'est pas trop détérioré. Euh, par contre, on est complètement haï par euh, l'opinion publique. Donc, euh, on va continuer, on va voir si on voit Kara et on arrêtera là. Donc, si ce n'est pas Kara, on fait le passage quand même, on arrêtera là et on verra la suite dans le prochain épisode. Donc, on va continuer. Non, le conciliateur. Là, hein. Elle n'inspire pas... pas confiance. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Karski m'a dit comment trouver Jericho. Je sais où les déviants se cachent. Tu as été parfait, Connor. Grâce à toi, nous avons une chance de stopper la révolution des Défiants. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski. C'était ce professeur. Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça Que veulent-ils vraiment tout ce que veut CyberLife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre les androïdes. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement Des doutes, des conflits Ressens-tu quelque chose pour ces déviants pour le lieutenant Anderson. Je commence à avoir des pensées qui... ne sont pas dans mon programme. Peut-être... Peut-être que je suis compromis aussi. Tu sais pas. On parle pas d'une simple enquête là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir un bon sang. Je pensais que tu serais content de peut la prendre. On veut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Mmh. Non t'as cherché. Tu peux pas me soutenir juste une fois Et Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Aïe. On déverrouiller le chemin chaleureux, hein. Alors, parlez à Hank. Je sais qu'on aurait pu y arriver. Je reçois mes ordres de Cyberlife. Ma mission n'a pas changé. Alors, tu vas faire quoi Je vais utiliser la clé que Kamski m'a donnée. Et trouver Jericho. Et si on se battait dans le mauvais camp Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres Si c'est le cas, je verrai bien en arrivant au Jericho. Quand j'étais accroché au toit à la ferme urbaine, tu as laissé le défiant s'échapper pour venir m'aider. Tu as fait passer ma vie avant la mission. Tu as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis qu'une machine, lieutenant. Rien qu'une machine. Tu vas devoir choisir ton camp, Connor. Décider de qui on est, c'est loin d'être évident parfois. Okay. et eh bien on va en rester là pour cet épisode, on verra ce qui se passera dans le prochain, je crois que c'est le 9 ou le 10, le suivant si je dis pas de bêtises, on s'approche petit à petit hein, de la fin du jeu, mais vous voyez, hein, ça bouge pas mal, c'est très prenant je trouve comme jeu, euh, le fait de, ben, là en fait, euh, depuis que j'ai changé mes, mes réponses avec vous, euh, que je n'ai pas fait les mêmes réponses que ce que j'avais fait dans ma partie, je découvre le jeu en même temps que vous, sous un autre aspect, puisque tout ce qui s'est passé là, depuis la manifestation, etc. Tout ça, je ne l'ai pas eu dans ma partie. Et euh, vous, par exemple, si vous refaites le jeu en changeant aussi euh, ce que vous aviez mis dans votre première partie, vous allez débloquer d'autres chemins qui vont vous donner à chaque fois d'autres, euh, qui vont vous d'autres choses et qui vont vous débloquer une nouvelle fin qui va entraîner... Euh, des nouveautés dans la suite, etc, etc. Donc, c'est ça qui est bien ce style de jeu et ce que j'aime beaucoup. Donc, écoutez, sur ce plein de Bibi plein de j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et puis prenez soin de vous. Bye, bye.